pas chez toi. Hein? Quoi? Mais c'est interdit. Comment tu peux uriner là? Oh, je me bêle de quoi? Non. Ce que tu veux faire, ça c'est fait bien. Je vais uriner. Tu me dis. Est-ce que ça va chez toi? Ça va chez toi? Pardon? Ça va chez toi? Tu, tu me connais? Tu sais tu que je qui je suis? Tu es qui? Tu es qui? Il faut, moi. Il faut, il faut essayer de faire moi. Si tu oses encore me dire, je suis bien, je te gifle. Tu vas me gifler. Je te gifle en tu même me, temps. Tu me connais Ah uh ah. -huh. Regardez celui-là, il ose me dire, si moi je le connais. Tu oses, tu répètes, je te gifle. Mais tu es qui Tu es qui pour me gifler dis Et c'est moi. Tu es qui pour me gifler Voilà. Voilà, je te gifle. Hein? Pas encore. Si tu es garçon, pas moi encore. laisse quoi encore. Tu es garçon, pas moi ah. encore. Bien Non, non, continue. Oui, mais tu ça c'est moi, monsieur Bois, ça ne me dit rien. Là-bas, je n'y rien plus. Oui. Imbécile. Là, hein, d'être petit comme ça. Tu ne rien, tu es dans un quartier, tu dis. Ça, c'est le vrai Dieu. Ça, c'est le vrai Dieu. Oui. Non, viens, non. Imbécile. Oui. chez vous. Hein? vous tu as mal conduit vous avez eu tu... le permis où c'est hein? si à moi tu parles comme ça tu me connais toi tu es qui tu sais à qui tu parles tu, toi tu es qui ah ah. tu vas me fiancer avec quoi Mais toi tu es qui tu es Dieu si ah? tu me parles mal, je te gifle jamais tu, tu vas me gifler ah ah. regarde celui là Attends, ah tu me connais, tu suis. Tu fait... été... petit-là, tu me parles comme si j'étais... Je suis de ta promotion, tu crois ou okay. bien j'ai mal conduit, tu as mal démarré. Au lieu de regarder... Mais... quoi Si tu conduis, je te gifle en, te... gif, yeah. dit... gif en même temps. Je te gifle. me connais Je te gifle en même temps. Je... te gifle en Je te gifle en même temps. regarde Je te tu... Je Regarde-moi celui-là. Tu... là seulement c'est pas quoi. Monsieur c'est quoi ça qu'est Qu ce qui s'est passé avec vous je, je ne sais pas il m'a avec la ouais, je ne le connais pas il vous a sur oui, vous je ne le connais pas je ne le connais pas ni vous non non non non non eh. non, non, non. Eh. non ma Jésus C'est pas cher de prendre te les... raison. Non. Je te jure Dieu, qu'il y a un monsieur là Quand il te voit, il te gifle avec de l'argent C'est pas petit argent, c'est 200, c'est pas les 5 000, 3 000 Mais là, je te jure, tu vas pas toi Comment qu'il y est normal, nomade, non, je l'argent Quittez la voie, non Je te jure, c'est vous, c'est Je bien. Bien. Pas, pas, la Mais, quittez la voie, je vais passer on va quitter comment On va quitter comment On Vous avez bloqué la voix. Pourquoi vous voix prenez à votre Vous de Vous êtes de sur la voie Quelle voie C'est qui la voix. Vous avez encore un problème Vous avez Vous avez encore un problème Vous avez la de problème Vous avez la Vous avez Non, c'est la Vous avez la voix Vous avez Vous prenez pour qui Vous me parlez ah. comme ça Vous êtes qui Vous vous êtes Vous êtes sur la voix? Je vous Vous savez qui vous êtes Vous vous demandez Vous Vous Vous si vous me parlez mal, je vous gifle. Non, je ne pas me Mais il pas me gifler. Il a il a dit qu'il me Tu sais que moi, si on ne me gifle pas là-là. Madame, je ne veux pas me Si on ne me pas, la personne me Monsieur, je vous plaît moi, je vous plaît vous plaît je vous plaît Il la gifler. Je vous vous plaît. Je vous plaît, vous Je je Joutez-moi Il est, est en pas de jouter à toi moi le moi encore moi encore moi moi moi encore Je m'en fous Ça me dit quoi L'argent Tu vas Mila, tu m'as dit. Mila. C'est papa qui m'a dit tout à l'heure. Et j'y vais avec l'argent. Hé! Hé! Hé! Hé! Je sais pas. Je sais pas. Attends. Je sais pas la tête en même temps. Mila.